Robert, 79 ans, <rire> ça, ça, je m'en porte. Robert, alors c'est quoi pour vous un papa Juste euh... un, un mot qui conviendrait. Euh, Qu euh, quoi, sécurité. Ça okay. Sécurité. Okay. Oui, Et voilà. une odeur alors, qu'est-ce que ça peut sentir un C'est dur ça. Une odeur que je me rappelle, il fumait le Nina. C'est un, un, un cigare. Un cigare. Ah, ouais, alors je me rappelle un peu cette odeur, Et voilà. Et c'est quelle odeur elle a C'est un peu spécial. Hein, c est... C est, euh... Je pense que vous connaissez d'Amor. C'est un tabac d'une euh, odeur spéciale. Voilà. Super, bah, merci beaucoup.